L'impact des réformes dans la prévoyance vieillesse se font sentir à long terme. Mais la génération qui partira déjà demain à la retraite ne doit pas être oubliée. Afin de lui éviter de subir des réductions de prestations, des mesures de compensation équitables sont nécessaires. Celles-ci doivent toutefois être abordables et ne devraient en aucun cas se faire aux dépens de la jeune génération. C'est pourquoi une réforme de la LPP équitable pour les assurés est maintenant nécessaire.